Tu parles avec Gabriel toi Il avait un truc. De toute façon c'est qu'une fête commerciale. C'est qu'une fête commerciale Ok, ça veut tout dire, j'appelle Alice. Et laisse là, elle a la balles de la Saint-Valentin. Il te l'a souhaité à toi au moins En sous-entendu. En sous-entendu. Bon. <rire> Et ça, ça veut dire bonne Saint-Valentin pour toi. <rire> Et ton anniversaire, je t'enverrai, j'ai pillé le je t'embrasse, tu comprendras. <rire> Oh les j'arrive! C'était <rire> bien ton club de rencontre? Ouais, ouais. On va jouer à Docteur Mabou, je vais faire la vermine. Qu'est-ce que vous faites là? Ça, ça veut dire même ça va rentrer pour toi. Trop lent! Largue-le tout de suite, là! Ça y est! Je vais installer les chaussures de lit. Bon, je crois que vous avez mieux à faire, tous les deux! C'est pas faux! Greg, passe-moi ton costume d'infirmière, s'il te plaît! Tu nous aides et je te le passe! Banco coup! <rire> Largue-le! Allez, donne <rire> Super, on s'en rappellera de celle-là! Égoïste petite infirmière rubrique, là! Mm. Troisième tiroir de ma commode! Qu'est-ce que tu fous Je me mets dans la peau du personnage. Ah, vous êtes tous branchés jeu de rôle, le tien est vraiment glauque. Je me mets dans la peau d'Alice. <rire> encore mieux. Sois un peu reconnaissante, s'il te plaît. Bon, Je te dicte. Il n'est pas trop tard. On peut encore passer la soirée ensemble. Ça te dit Je pas mauvais, hein Bon, sur ce, moi, je te laisse, j'ai un rendez-vous sur Skype avec Camille Bon, Skype ben Alors C'est un rapide ou t'as pas trouvé la prostate non, il voulait vraiment jouer à Docteur Magoul. Bon. Racontez-moi. Il fait quoi ce soir exactement ah, Oh la vieille ordure putain. Il est resté avec sa meilleure amie qui s'est disputée avec son mec. Sa meilleure amie sera toujours ta pire ennemie. Ne te fie jamais à elle. Elle portera toujours un prénom charmant qui, au premier abord, paraît inoffensif telles que Delphine, Sarah ou Sophie. Elle te complimentera toujours sur ta tenue du jour. Waouh, qu'est-ce que t'es bien habillée, j'adore, ça vient d'où Mais en fait, c'est qu'une sale petite m**** qui n'attend que ton arrivée pour comprendre que ton mec, en fait, elle se le ferait bien qu'elle aille se faire f*** par tous les côtés. Cette, Cette... Un avis féminin pourrait lui faire beaucoup de bien. Je propose de vous rejoindre. Voyons ça. Des années d'expérience et de pratique sur les cerveaux masculins. N'oubliez pas. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Petite futée. Foi d'Alice, que je trépasse si je faiblis. On l'appelle de mon téléphone, oui. on entendra vite si elle pleure ou pas. Tu te fais passer pour un animateur radio et t'appelles pour un concours. Allô Oui, bonsoir Arthur, euh, animateur de la radio Just Love. Je vous appelle car nous avons un petit concours à vous proposer. Je suppose que vous êtes accompagné en cette soirée si spéciale. Oui. Euh, euh, nous vous proposons de, de remporter un week-end à Ville Juif pour deux personnes. Pour, pour ça, la, la règle est simple. Chantez en duo la chanson d'amour de votre choix. C'est quelle fréquence Non, non, non, n'allumez surtout pas la radio. Cela ferait des échos. Et... Non, c'est trop mauvais, vous avez perdu. Bonne soirée. Elle pleure pas Elle avait le un peu bouché non Elle a une voix nasillarde à la base mmh. Comme les hyènes Tu connais l'adresse Ouais mais non, oh non Allez Je me suis abonné à la chaîne, et je me suis inscrit sur Facebook, et, et... et sur Twitter, et sur Instagram. Alice On fait partie de